Ah la télé vient de se rallumer. Hi ah hey yo les au Chicro, bienvenue aujourd'hui sur Wounded, un nouveau horror game, plutôt Indie Horror Game. Je l'ai trouvé donc sur Kick Starter. Euh, il est actuellement en démo, les développeurs ont proposé une petite démo de ce jeu. Donc il n'est bien évidemment euh, pas encore fini. Mais.. Mais.. Euh, ça a l'air d'être plutôt intéressant et assez flippant, c'est pour ça que je l'ai pris et c'est pour ça donc qu'on va y jouer aujourd'hui. Alors petite chose avant de commencer le jeu, euh, vous voyez juste ici, j'ai le ventilateur, il doit faire chez moi environ 35 degrés. Euh, dans le nord, on n'est vraiment pas habitué à ce genre de température, j'ai extrêmement chaud. Donc si vous entendez le ventilateur dans le micro, je suis désolé, je vais faire au mieux. Mais ça devrait le faire, voilà, je préfère prévenir. C'est parti Ok, donc c'est parti. Hey Wouh donc on est chez nous on est chez nous, OK. Donc on est en train de, de faire un petit somme dans le canapé au calme. Ça y est, nous sommes en vie. On a réussi à se lever, c'est plutôt une bonne nouvelle déjà. Are euh... sure? okay to yeah, I'm I cousins couple drinks Ok, donc on dirait que les voix se sont arrêtées. Euh, J'ai pas tout compris. Oh la vache oh, oh, C'est quoi ça C'est quoi ça Oh putain, ça commence direct. Attends, attends, attends. Ok, il y a une espèce de, de chose là. Hey Ok, j'ai pas peur, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais Ok, il se passe toujours rien, je continue à y aller, je continue à y aller C'est bon. Elle vient de fermer la... Oh... What What Oh euh, Elle me regarde en plus Euh, j'aime pas ça Salut Ok... Ok, ok, ok, ok, ok, ok On se retourne, oh putain Oh putain, ok, donc <rire> Donc en fait Notre maison est hantée, c'est ça, je ne savais pas Alors en fait, ce qui m'a marqué le plus Quand, quand j'étais en train d'écouter Putain, viens... la télé vient de s'allumer Attendez, avant qu'on aille vers la télé, je tiens à préciser une chose Mettre un tableau De coq Dans son salon C'est la meilleure idée du monde Franchement, je crois que je, je, vais... je vais suivre cette mode Je connaissais pas mais c'est très intéressant. La télé vient de s'allumer, on va aller voir. Eh, hey, ça commence bien. Ça commence bien. Alors, est-ce qu'on peut regarder la télé? Ce matin, un petit film. Ok, on dirait qu'on ne peut pas. Attendez, je vais m'approcher. Ah, ça y est. Oh là là là. Oh là là. Oh là là. Yeah ah, ta gueule! Ok. Ok. Ok. Le dad était, genre, à 2 cm de moi. C'est pour ça que ça m'a fait peur. Oh la vache Mais c'est quoi ces trucs, là Soit crois que t'as trop bu. soit crois que t'as trop bu, papa. <rire> oh, regardez-moi ça, elle est en haut. Elle est sur le meuble. Oh la vache Et le mec, dans le plus grand des calmes, reste allongé, ah, la télé vient de se rallumer. Ah non, mais sir. ils se foutent de ma gueule, là Ils se foutent de ma gueule Ah oui, Ah, on a fait un accident de voiture, d'accord. Ok. Ok. C'est dur, les crozes. C'est très dur. De cette chaleur, c'est très très dur. Objectif, search for your doctor Lisa. Ok, il faut chercher donc pour sa... Docteur... Dogger, c'est quoi C'est fille. Pour sa fille Lisa, ouais, je crois que c'est fille. Hein. Ouais, c'est fille. Ok, faut, faut trouver notre fille. Fille, où es-tu Alors du coup, on se retrouve où, là Putain, c'est flippant. Oh là, il y a du sang par terre. Oh là, il y a un corps carrément. Ah, ça, on va en avoir besoin, je pense. Enter the motel. Ah, encore un nouvel objectif Alors, attends, c'est complètement con. L'objectif d'avant, on devait trouver notre fille. me dis pas que c'était... Une... Attends, attends, attends, on me dit pas que c'était notre fille, ça. C'est impossible, ça serait trop glock. Ça serait trop glock, les crozes. Ah ok, viens d'avoir des bruits de pas chelous. Moi, je me casse d'ici. Ah, ici, il y a un escalier. Il y a un escalier, on va le prendre, les crozes. À mon avis, on va réussir à rentrer dans le, dans le motel en passant par là. Ok, j'y suis. E, crowbar. Et j'y vois que dalle. Bref, on rentre. C'est bon. Ok. Ok, donc on est toujours à la recherche de Lisa, notre fille. Donc ce que j'ai dit tout à l'heure n'avait aucun sens. Donc le corps qu'on a vu en bas n'était pas celui de notre fille. Ok. This door is locked. I need a key. Ah, ça commence bien. Ok, donc on se retrouve dans le motel. Euh, les peintures sont. Pour un motel, sont plutôt ass... assez dégueulasses. Putain, il y a une porte qui vient de s'ouvrir là. On va essayer d'ouvrir celle-ci. Ok. De toute façon, les motels, les creuses, les motels, que ce soit dans les séries, les films ou les jeux, tu peux être certain que ça sera Glock. On va au moins trouver un corps ou un cadavre ici, c'est certain. Ah, il y a une clé Ouais, il vient d'avoir un bruit chelou là. Euh. J'ai pas trop envie de retourner en arrière là. Euh, d'accord. Ok. Hey il y a quelqu'un dans cet hôtel. Dans ce motel. Something is blocking this door from the inside. Ok, il y a quelqu'un qui vient frapper à la porte derrière. Bon, nous on a la clé les creuses donc on va l'ouvrir la porte là-bas. C'était ici je crois. Ouais, c'était là. Ok. Hey Ok, faut faire le tour, il va se passer un truc. Préparez-vous. Préparez-vous, ça va chier. Who's euh... there? Prends ta putain de clé, mec. Prends ta putain de clé, il y a quelqu'un avec nous ici et il nous veut il nous veut pas du bien, je pense. Vite. Donc on a trouvé une deuxième clé, c'est cool. C'est assez original d'avoir fait un horror game dans un motel. Je crois que c'est la première fois que je joue à un jeu d'horreur. Oh putain. Ok, ça devient de plus en plus flippant. Euh... Mais bon. bon. on va continuer par là. Lisa T'as vu ce que je suis en train d'endurer pour toi, salope OK, nous voilà dans une chambre tout à fait magnifique. Ah, il y a une note. Il y a une note ici. ici mais... OK, donc quelqu'un est venu vivre ici un petit moment, je pense. Et euh, bon, ça avait l'air abandonné. Donc, le mec s'est dit euh, J'ai envie de vivre seul. On me fera pas chier ici. Donc, quelqu'un. De ce que j'ai compris, il y aura une traduction encore une fois. Donc, je... peut-être que je dis de la merde. <rire> mais je pense que c'est un truc dans le genre. Tiens, j'étais pas allé. Euh... Ah putain, d'accord, il y a un étage. Putain, mais quel con En fait, d'ici, je pensais que c'était un bar. Tu vois D'ici, je pensais que c'était un bar. Mais en fait, pas du tout. Ce sont juste des putains d'escaliers. Ok, il y a une... un deuxième étage. Bah, écoutons, on va y aller. Alors, ah, c'est ouvert ah Pourquoi j'ai encore peur des orages après 3 ans d'horror game Ça c'est pas normal Ça c'est pas normal They open the door Ok on vient de sauper un petit tournevis Qui va certainement nous servir Putain j'entends des bruits autour de moi C'est requiert Le de... keycard, d'accord il nous faut carrément une Une, une keycard Donc une carte euh, magnétique Ok, super glauque, hein, ce, ce motel, putain. Ici. Yes Ok, c'est vide encore une fois. Ah, une lettre. J'ai entendu des cris et j'ai rassuré de la maison pour voir ce qui se passait. J'ai senti un coup dur à la tête de ma tête avec un objectif blanc. seule chose que je me souviens, c'est que quand j'ai réveillé, j'étais dans une maison avec aucune peau sur mon corps. Je ne pouvais pas sentir quelque chose, mais je ne pouvais pas se couper. Okay, donc le mec qui était ici entendait des choses. Euh, il commençait un peu à péter un câble. Bon, j'espère que ça va pas nous arriver. Non, pas des chiottes. Pas de chiottes, s'il vous plaît. Ok, putain, en plus il y a du sang. Oh là. Alors lui, lui il a trop bu, vous voyez. Lui il a trop bu les creuses. Ok, on a la carte magnétique. Nickel. Toi, te réveille pas, salopard hein Je te connais. Hein je connais les monstres dans ton genre qui se réveillent quand, quand, quand, quand on te tourne le dos. En Enfoiré. Ok, on a chopé la keycard. On se tire vite, vite, vite, vite, vite, vite. Ah Je m'en doutais. Je m'en doutais, je m'en doutais. Vite, vite, vite, vite, vite. Je m'en doutais. J'ai vu une télé, je me suis dit, putain, elle va s'allumer. Ok, par là. Ah, ah la porte s'est ouverte. La porte s'est ouverte ici. Oh là là là là, j'ai des frissons partout. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est Quoi euh, Mec, t'as mal fini. On, est, on a chopé quelque chose, je sais pas quoi, et une nouvelle lettre. Ah, Il y a une mouche qui vient de passer. Euh, wake up in the room, uh, uh, Doris. Ok, donc les portes étaient fermées et il n'entendait plus de, de cris. Eh bien. What? Attends, je suis mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, on a ah d'accord, on a réparé le le tuyau. D'accord, ok. Ok, super. Bah écoute, à la revoyure, l'ami. <rire> à la envoyure, moi je me tire bon les crows, je pense qu'on commence à, à bien gérer là je pense que la petite Lisa on va la retrouver d'ici 5 petites minutes on va boucler cette affaire en 2-2 regardez moi ça ici j'ai la keycard on va pouvoir ouvrir cette porte yes new objective: check the security camera ok man let's go monitor 1 Ok, est-ce qu'on peut changer les caméras Il ah y a quelqu'un là Il y a quelqu'un qui s'avance Regardez Ah le con putain, je m'en doutais, mais je, je me foutrais des claques. <rire> ok. Ok, c'est super On se casse. Ah non non non non non non non non oh, Come on come on Open the putain door Oui Oui cours cours cours cours cours cours cours cours cours cours cours Y'a nulle part où aller mais cours Oh la vache Y'a nulle part où aller Croze Viens pas saloperie Ne viens pas là ici Ici ok Là là ok on va aller ici Est-ce qu'elle est là Non elle est pas là Oh putain on s'en est sorti Encore une fois c'est le talent mais ça je vous apprend rien! Oh C'est flippant! Putain, c'est quoi ce truc? On court, on court, on court, on court! Oh putain, il a réussi! Ah! Ah! Ah! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Ok, on s'en est sorti. Qu'est-ce qui va se passer? Oh non, ça sent le screamer, préparez-vous. Ah putain. Ok. Ok. Donc on a fini Wounded, et bah écoutez, Cross, eh, ils ont été sympas sur la fin, je pensais qu nous... bah, que ça allait finir sur un gros screamer dans la gueule, mais au final, pas du tout. Et écoutez, Cross, c'était très sympa comme jeu, euh, très sympa. Parce qu'en fait, dans ce jeu, si vous voulez, on a eu la fille, donc la fille démoniaque du début, ensuite, on a eu le monstre, et voilà, mélanger ces petites choses, ça fait toujours effet, j'ai vraiment bien aimé. En plus, un motel, c'est un lieu assez original, on n'a pas habitude de voir des motels dans des horror games. Wounded, j'approuve, 10 sur 10 je mettrai le lien du jeu dans la description de la vidéo, les crocs, si vous voulez y jouer. Sur ce, moi, je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée, ou une bonne matinée, ou même une bonne nuit. Mais attention au cauchemar, je vous préviens, après ce genre de vidéo méfiez-vous. <rire> J'espère que la vidéo vous aura plu, les crocs, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça me ferait extrêmement plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Sur ce, je vous laisse là, portez-vous bien, et ciao